<rire> Racontez-nous votre premier émoi amoureux. Ça remonte à très loin. Alors ça, c'est salaud comme question. Un battement de cils qui m'a fait fondre. C'était absolument catastrophique, à la hâte. En plus, à moitié dérangé. Je pense que l'amour, c'est l'émotion. Oh là là, ça devait être Anne-Marie Pesson à la télévision. Oh elle s'appelait Christine. Oh là là, Laurie Solo. Martine. Elle était sublime dans mon souvenir et euh, elle, avait, elle, est, elle est partie de l'école parce que ses parents ont emménagé dans le sud et j'ai eu de ses nouvelles juste une fois parce qu'elle jouait dans l'Instit avec Gérard Klein. Martine à la plage, Martine au ski, Martine pas dans ton lit. Alors sombre, tout comme ça. Je n'étais pas un précoce, hein, j'étais plutôt... Un... 20-21 ans et un jour on parlait et puis il a eu une manière de faire, de battre des cils. Premier émoi amoureux, moi je sais que l'odeur de transpiration avait joué. Enfin vraiment c'est un truc dont je me souviens et ça m'arrive dans la rue de sentir certaines transpiration féminine et que ça me fasse penser à ça. Ça a été une fulgurance dans mon cœur et là je me suis rendu compte que je l'aimais.